Salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve toujours au moment du festival des démos au niveau de Steam pour découvrir euh, la démo de My Time at Sandbox, le petit frère de My Time à Portia des studios Panthea. Donc la démo n'est pas en français. Je l'ai testé un petit peu de mon côté parce que je l'attends énormément. J'avais adoré My Time à Portia. J'avais passé des nombres d'heures des nombres incroyables dessus. Et euh, je vous cache pas quand même, ce n'est juste mon, que mon point de vue que en testant un petit peu la démo, peut-être que c'est fait que ce soit en anglais, je ne sais pas, mais euh, voilà, je, je, je, je suis restée un petit peu déçue. Pourquoi Parce que a, euh, on a tellement été euh, hypé par, par My Time à Portia, c'était tellement nouveau, c'était tellement euh, extra. Que là, on se retrouve un petit peu avec une impression, je trouve, de déjà-vu. Euh, je je l'ai testé un petit peu. Je n'ai pas été surprise par les quêtes. Euh, je n'ai pas été surprise par ce qu'il fallait faire. J'ai même testé pour voir de ne pas le mettre en anglais, mais de le mettre en chinois. C'est pas pour autant que je ne m'en suis pas sortie. Pourquoi Parce que j'avais sûrement joué à My Time m'a porté avant pendant des mois et des mois et des mois. J'étais vraiment accro à ce jeu. Et euh, je sais pas. Je, suis, je reste sur ma fin. Alors, vous me direz, ce n'est qu'une démo... Il euh, faut voir après comment ça va se passer euh, Mais bon On va en tout cas euh, faire une nouvelle partie Et on va voir ça ensemble On se retrouve donc comme dans My Time at Portia Au niveau euh, de la création du personnage Donc vous pouvez choisir Un homme ou une femme Bon je vais choisir une fille On va l'appeler euh, Shirelle Hop Ok Jusque là, je pense que c'est bon. Ensuite, je crois qu'on peut la personnaliser ici si je ne dis pas de bêtises. Euh, next. Alors ici, on peut la personnaliser entièrement euh, comme cela, cela a été déjà faisable dans My Time à Portia. Euh, donc, on va, euh, non, on va laisser comme ça. Confirme. On peut lui changer le visage si on veut. Euh, on peut euh, lui changer ses cheveux moi je vais plutôt lui mettre euh, je vais dire ceci je vais la mettre comme ça choisir la couleur des cheveux exactement comme dans my time at ah, rien ne change de ce côté là on peut lui changer les pupilles des yeux donc euh, je sais pas moi, je vais lui mettre des étoiles je trouve ça sympa ou peut-être on va laisser euh, à des grosses pupilles euh, les couleurs des yeux on va la mettre plutôt euh, j'avais plutôt euh, voilà comme ça confirme on retourne alors les oreilles, le nez, la bouche euh, le maquillage tout est, on peut lui rajouter des tatouages euh, par contre le lipstick moi je n'aime pas trop euh, je mettrais plutôt euh, ouais, quelque chose de plus comme ça Hop. Ouais, le, le, le, le rose vous savez que c'est une couleur que je n'aime pas vraiment alors, voyons les bouches. Oula, par contre, là, c'est pas TV Bloss. Ici, non. Enfin, bref, on va pas passer deux plombes sur la personnalisation. Je pense que ça va très bien. Et on va donc euh, regarder ensemble ben, le... la cinématique de l'intro du jeu. Thank you. Alors je ne vous traduirai pas tout parce que sinon je ne vais pas m'en sortir et la vidéo va durer, durer exactement deux heures et des brouettes. Donc salut, euh, je pense que tu dois être chez elle, je suis Mian, notre des nouveaux euh, constructeurs de la ville. Je suis euh, ici que depuis hier, euh, enchantée de te connaître. Donc elle est là pour nous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Comme dans My Time at Portia, on aura la, la guilde du commerce. Il y aura aussi euh, certains, comme on avait, protecteurs de la ville. On aura le méchant. Enfin, on retrouve un petit peu tout ce qui est le, le, le, le monde de My Time à Portia. Et je trouve que c'est... On n'est pas, pas surpris. Et moi, j'attendais d'être surprise. Mais bon, je ne dis pas que ça va être un mauvais jeu. Je, je ne dis pas que je ne le jouerai pas. Mais euh, bon, il y a d'autres mécanismes de jeu, certes, que My Time à Portia. Là, on se retrouve dans le désert. Il y a de nouveaux personnages. Il y aura toujours le même système de flirt, de mariage, d'avoir des enfants, etc., etc. Donc, rien vraiment qui va faire un gros boom, je dirais, qui, euh, qui, nous, qui, qui nous surprendrait par rapport à ce qu'on a vu en My Time à Portia. Mais bon... On va continuer la démo, je ne vous traduirai pas tout, donc euh, c'est pas très compliqué, de toute façon tout s'affiche, on n'a qu'à la suivre. Donc là elle nous dit euh, de la suivre, elle, elle va nous montrer exactement euh, où est la guise du commerce et ce qu'on doit faire. Alors euh, moi personnellement je préfère le jouer à la manette, donc c'est tout à fait possible, donc euh, il est 9h du matin. On peut voir en bas la petite boussole comme on avait avant, donc aller à la guilde du commerce. On a toujours notre niveau en bas avec notre vie, notre stamina. Donc on va la suivre. Donc là, elle est un petit peu partie devant. Voilà. Par ici, donc. Et elle va nous présenter donc Yann qui est le commissionnaire de la guide du commerce. Bonjour Chirel, euh, je suis Yann, le président de Sandbox, euh, de Sandrock, pardon, et euh, de la guide du commerce de Sandrock. Euh, merci euh, d'être de, de, venu, d'être de de, de, de, de, là, quoi, en fait, en gros. Gadada, ça je voudrais le traduire et pas. Alors, ça va être notre superviseur. Là, c'est Mason euh, qui nous propose, etc. Il nous dit voici euh, ton nouveau magasin. Donc, évidemment, comme dans My Time à Portia, on, on débutait avec une toute petite maison. Ça va être le même système, sauf que ce n'est pas les mêmes outils qu'on va utiliser. Quoique, par moments, ça se ressemble un petit peu. Euh, mais on commence pas euh, exactement de la même façon. C'est un petit peu plus compliqué. Donc il nous dit simplement qu'il faut qu'on se présente aux autres gens de la ville. Effectivement, tout comme on, exactement comme on a fait euh, dans My Time à Portia. Euh, donc Mass, euh... je pas tout traduire sinon je m'en sors pas. Donc Masson a avec quelque chose à nous dire. Donc on a fait la connaissance de maître Masson qui nous, qui nous lègue en fait son atelier. Afin qu'on s'en occupe nous-mêmes et qu'on le remette en état, etc. etc. et qu'on lui redonne sa renommée. Dans My Time, My c'était avec notre père. Donc c'était ça, ça revient un petit peu à la même chose. Donc jusque là, pas de grandes nouveautés. on continue je ne vais pas tout traduire donc il va falloir qu'on ait évidemment comme dans my time à à chercher notre licence de constructeur de builder de, con... oui, de constructeur euh, pour pouvoir effectivement commencer à travailler On va pouvoir looter autour de nous euh, du métal, euh, du euh, bois, euh, etc. Jusque-là, pas de problème. Donc, pour ça, il va nous falloir une, euh, une pioche ou une hache, comme on veut, euh, ta, ta, ta, ta, pour pouvoir casser les rochers et, euh, ta, ta, ta, et casser euh, les vieux euh, tas de, de métaux qui sont un petit peu dispersés dans le désert. Il nous dit que le plus simple pour nous est de commencer par trouver de, de la pierre et du bois et de crafter euh, les objets dont on a besoin sur notre workbench. Euh, pourquoi ne pas euh, commencer euh, maintenant Et il nous dit euh, qu'on va pouvoir le trouver donc à la guide du commerce. Donc, Yann nous dit que c'est la vérité, que... C'est très bien de fabriquer, euh, Nous avons, il euh, y a pas mal de, de pierres et de bois à trouver, il y a juste à chercher euh, sur des piles qui sont au sol et de les prendre, Et c'est très marrant pour elle. Donc elle nous, demande, elle nous dit de venir avec elle, qu'on va aller voir dans notre magasin et euh, qu'on va voir ce que euh, Mason nous a laissé sur place. Euh, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on qu qu fasse et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on arrange et qu'est-ce qu'on va devoir acheter ou vendre etc. Donc on la suit alors on peut ouvrir la map donc on se retrouve pareil même système même dessin on reconnaît bien la pâte de Panthea euh, c'est bien euh, à peu près comme MyTime apporte ça donc nous on se trouve ici c'est notre workshop, donc il y aura euh, différents magasins comme dans My Time Portia, euh, etc. Donc ici, on aura un inventaire, Voilà, ici, donc la carte, ici, l'émission, comme ça se passait dans My Time Portia. Ici, pour l'instant, c'est bloqué. Ici, votre panneau social. Ici, votre calendrier. Alors, c'est bizarre, parce que dans My Time Portia ils avaient demandé qu'on mette une date d'anniversaire euh, pour fêter les anniversaires. Là, ils ne l'ont pas demandé. Peut-être que dans, le, dans la version finale, ça sera demandé. Pour l'instant, ici, c'est bloqué et là ce sont les paramètres donc hop on va fermer ça et on va aller Alors, je... toujours pareil hein, les touches hop on peut sauter pas de problème donc voici notre euh, ben, nouveau euh, disons atelier que euh, Masson nous a légué Alors, euh, il va falloir qu'on se, qu qu qu se fasse une, euh, une, une pioche. Elle nous parle de la ville en gros, de la surface de la ville, de ce qu'on peut y trouver. Qu'on va pouvoir se la fabriquer nous-mêmes, notre, notre pioche, euh, avec des matériaux qu'on va trouver. Alors, quand même, aurait me parler en euh, tête à tête sur la salle, mais euh, pour euh, des raisons euh, au niveau de Sandbox, mais euh... donc il ne faut pas qu'on oublie aussi de signer nos contrats. Vous savez, nos missions qu'on aura euh, au niveau de la guide du commerce euh, pour euh, pouvoir euh, avoir des missions, se faire payer si on les fait, bien entendu, dans les temps. Donc, elle nous dit qu'il va falloir que ça va être à nous, constructeurs, en gros, de redonner la fière allure à Sandbox. Une fière allure à Sandbox et le, le temps de sa gloire, comme c'était autrefois. Et si on est d'accord avec tout cela. Ok, donc, elle dit qu'elle va fabriquer sa euh, Pixax, je pense. Et euh, nous, dans notre inventaire, pour l'instant, on n'a vraiment que les énergies, vous savez, qui permettaient de de faire alors pour avoir euh, de, de, de mettre de l'énergie donc pour avoir euh, effectivement il me faut 4 pierres donc on peut chercher comme ceci on maintient appuyé plusieurs fois apparemment donc on a de la pierre ok il nous manque euh, il nous manque encore des choses alors on peut toujours, et là je sprint, j'ai cherché le bouton l'autre jour pour sprinter, hop, ici. des petits asticots, on ne sait pas trop encore à quoi ça sert. Bon, pour c'est ça, il me faudra effectivement un marteau ou quelque chose de plus... Euh... Bon, je fais gaffe à ma fatigue, hein, parce que toujours pareil, même système, on doit euh, faire attention, parce que quand on court, on se fatigue plus vite, il y a une heure de coucher, euh, si vous n'allez pas au dodo assez tôt, ce qui va se passer, c'est ce qu'on vous dit, mais de force, vous ne serez pas perdu, euh, vous inquiétez pas, parce que de toute façon, euh, on, on se retrouve vraiment dans l'univers de, de My Time à Portia, bien qu'on soit dans un désert avec de nouveaux personnages, etc. Donc on a tout ce qu'il faut, Alors ah on n'a pas de voix, alors on va ramasser ici. Pour ça il faut la Pixax. là aussi. Ah mais j'ai tout ce qu'il faut, je suis bête. Je disais j'ai pas ce qu'il faut, mais si j'en ai 15 de bois, bon c'est pas grave. Allez, on va vite. Faire notre pix c'est-à-dire notre pioche. Toujours pareil, même système, notre petite maison qu'on pourra agrandir. Euh, L'atelier qui est ici. Là, voyez, c'est cassé, il faudra l'enlever. Et le, le, petit, euh, le, le petit workshop dont on avait besoin. Toujours la petite maison. Alors, ici, donc, Picamer, etc. Hop Comment je sors de là, s'il vous plaît, confirme voilà, et là donc je vais crafter, euh, on me demande de crafter une pioche, donc je la crafte. Ok. Clique tout blank to exit. Et ici. Voilà, donc j'ai ma pioche maintenant, donc je peux couper des choses un petit peu plus grandes. Mais en priorité, on me dit euh, d'aller euh, à la guide du commerce. Donc on va y aller, je ramasse juste ça sur le trajet. C'est vrai que la ville change pas mal. C'est plus coloré. Moins, euh, ça fait moins ville. C'est un petit peu plus euh, western, je dirais. Un petit peu plus western. Un petit peu plus euh, euh, fade. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais en même temps, c'est pareil. Hein? Compliqué à vous dire exactement. Alors, on doit lui parler. Oh, euh, ton... ta pioche à fière allure, elle est très jolie, euh, ça va être très bien pour un, un constructeur dans le désert, On ne la perd jamais, euh, mais si tu veux maintenant tu peux euh, buder euh, autre chose je suppose. Alors maintenant laisse-moi te parler du recycleur, euh, c'est un autre objet indispensable dans le désert. Pour un builder c'est une machine qui est synonyme de fer. On peut euh, mettre euh, tout ce qui est le métal que l'on collecte avec notre euh, notre pioche dans euh, ce recycleur euh, et ensuite ça va de nous donner de nouveaux items. On peut faire donc le recycleur sur la, la grande station d'assemblage et euh, le diaphragme pour cela euh, est en, dans le workshop. Sur le contrôle panel aussi. Et ne t'inquiète pas, euh, retourne à la guide du commerce quand tu auras fini. Au revoir pour maintenant. Ok. Alors, recycleur. Alors, stand through. Ici, donc quand ça sera traduit vous, aurez, vous pourrez retrouver tout ce que vous pouvez faire dans le jeu comme partout ici vous avez le tableau avec les quêtes on n'est pas là alors ici on a un point d'intérêt Hop, un assortiment de documents de papier de builder nanana, nanana, nanana. beaucoup de blabla Hop. alors on va ressortir alors, la vidéo va peut-être durer un petit peu plus de 45 minutes. Hein, histoire que je vous montre un petit peu. Euh, je pense pas qu'on aura le temps de voir euh, bah, les premiers monstres ou les choses comme ça. Mais, euh, bon. On voit déjà, euh, on retrouve bien quand même. Hein, c est, c est, je vais insister là-dessus, mais on retrouve bien. MyTime apporte ça. Alors. Maintenant donc, hop, ici je peux le prendre, ça aussi. On est passé niveau 2. On doit fabriquer donc un recycleur, une machine essentielle. Use the pickhammer oui. Mais... Mais pour ça, il me faut une meilleure pioche. Rappelez-vous, même dans, euh, dans My Time à Portia, euh, on avait. Euh, c'est un niveau 8, c'est une il me chope. On retrouve aussi des petites crottes, hein, euh, bien habituelles de, tout, de, de My Time à Portia. Alors, ici. Meilleur pickaxe, donc je ne suis pas dans la, bonne, euh, dans la bonne région. Il me faut du bois. Euh, on se fait pas attaquer, ça va. On se fait pas attaquer. Je pense pas que je puisse. Euh, pour ça, ouais, ouais, il me faut une hache. Je pense pas avoir assez. Euh, Est-ce que je peux. Euh, voilà ici. Ok. Toujours le même système. Ça vient à nous tout seul. Hein. Ici, on peut. On en... c'est un petit peu chaud. Euh... Ici, on peut voir qu'il y a d'autres, qu'il y a vérité. On, aurait... on pourrait la saluer, mais on va d'abord. Alors, c'est une mineuse. Elle travaille à la mine. Donc pas de problème, on la retrouvera plus tard. Ici, il y avait Peck, mais bon, nous, on va se concentrer sur ce qu'on a à faire. Hop. Est-ce que je peux me faire une hache maintenant C'est tellement plus simple. Alors, comme d'habitude, hein, les journées passent super vite dans ce jeu. Euh, C'est impressionnant. On ne voit pas le temps passer. Les journées passent très vite. Alors, est-ce qu'on peut... Euh, alors, on peut se faire une hache. Oui. On va en faire une tout de suite. Exit. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait se faire Est-ce qu'on peut se faire une arme Non, on n'a pas assez. Il faut des lingots pour ça. Ok. Donc on va mettre, comme c'est demandé, le schéma ici. petit angle de téléchargement qu'on n'avait pas en bas. Donc on a ici le schéma. Donc il nous faut euh, deux bacs de, de sable. De, de la douze pierre, pierres, du bois, euh, et des disques. Ok making Ok, donc ici on va voir ce qu'on a, ah on a ça à pété par contre. On déjà faire peut-être le ménage chez nous avant d'aller voir chez le voisin si ça se passe meilleur. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire J'ai pas mal de choses. J'ai un truc comme ça, il en faut deux. Alors... Alors il nous faut un comme ça, que je me trompe pas. Il me faut un comme ça. Et il me faut deux comme ça. D'accord. On avance comment ah, Il me manque du, du sable. Ok. Est-ce que je peux Alors je suppose. Non, j'ai ma manette qui n'aime pas du... le jeu, n'aime pas ma manette. Je pense que ça faut le mettre ici. Un euh, Donc on va choisir un trois. Oups là, ça n'a pas fait la bonne, la bonne chose ou je suis neuf. Ok. Alors qu'est-ce qui manque je me Ferme. D'accord. Alors, qu'est-ce qui nous manque euh, Ici. Il nous manque des disques. Et pour avoir des disques, il me faut du sable. On retrouve la mécanique de, de devoir chercher non-stop. Euh, voilà, Il nous manque du sable. Un sable pour en avoir un. Il nous en euh, euh, faut deux. Donc, il faut qu'on reparte. À essayer de... Un banc de sable avant la nuit, quoiqu'on n'est pas super pressé non plus. Hein, euh, ici, bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Alors, on va prendre un lâche. Hein. Mettre au lit que j'aurais pas fini de faire ce que je veux. Alors, hop parce que là, je c'est de gros cailloux, je ne peux pas le miner. Alors ici. Alors pour la stamina, pareil, rappelez-vous, on devait manger. On devait manger pour, euh, pour pouvoir récupérer un petit peu de stamina et essayer de gratter un petit peu de temps. Bien qu'à une certaine heure, je crois que c'est 23 heures dans le jeu, où euh, bah, pas le choix, on nous met au lit, qu'on le veuille ou non. Je pense que là, on a ce qu'il faut. Alors, ils ont fait des, des petits effets de course... Euh... Hop. Alors, est-ce que j'ai assez pour en faire deux crafts? Alors, est-ce que voyons voir? Est-ce que dans mon inventaire j'en ai bien deux? Oui, donc on va les mettre là et on va les prendre à la main et on va les porter là-dessus. Oui, je confirme. Et voilà. Donc là, il suffit qu'on le prenne. Ok. Échappe. Et on peut le poser où on veut. Alors. Euh... Moi, je l'avais mis là, je crois. Quand, quand j'ai testé vite fait euh, le jeu, c'est toujours autant une misère, par contre, pour placer l'objet. On va le mettre comme ça. Ok. Ok. Donc on peut interagir avec le recycleur et là recycler effectivement des objets. Euh, alors du mechanical scrap. Donc on pourra interagir avec. Ici qu'est-ce qu'on doit On doit aller parler à Yann avant que la nuit tombe. Enfin avant, avant qu'on nous mette au lit, au lit de force du moins. Après, je suis contente de retrouver. Euh, attention que ce soit pas mal interpr interprété non plus. Euh, je suis assez ah, fermée, donc je ne pourrai pas lui parler maintenant. Euh, je suis très contente de retrouver euh, cet univers-là. Euh, le jeu m'avait vraiment. Hein, J'avais beaucoup aimé. Euh, hop là, mais arrête de courir. Hein. Euh, J'avais beaucoup aimé euh, le My Time à Portia, je vous le redis. Alors, une, une étudiante en cuisine au, salon, au Blue Moon Saloon. Elle s'appelle Grasse ok donc on va discuter voilà, on gagne plus un comme dans my time of Portia. je suis très content de retrouver cet univers qui est très frais très sympa mais pas si simple que ça n'y paraît et euh... mais franchement c'est franchement c'est génial de retrouver ça mais je m'attendais c'est vrai on a tellement été hypé par my time of Portia qu'on attendait je crois énormément de, de la suite ça fait longtemps qu'on attend la suite donc euh, je sais pas peut-être que c'est je changerai peut-être d'avis hein. euh, ne croyez pas euh, là c'est une démo euh, c'est pas en français bon c'est pas il y, y a des jeux que je fais qui ne sont pas en, en français c'est une pioche qui veut mais euh, je sais pas pour ce jeu là je pense que c'est parce que j'ai pas le fun du français je pense hein, je ne suis pas sûr mais bon J'espère en tout cas changer d'avis assez rapidement. En tout cas, la, la démo ne m'a pas euh, hypé autant que je le pensais. Et pourtant, euh, je vous avais mis, euh, rappelez-vous, le trailer, tellement j'étais contente que ça sorte. Mais je n'ai pas été autant hypée en faisant la démo. Comme je dis, c'est une démo, ça reste une démo. Euh, on verra quand le jeu sortira, mais bien entendu que je ne vais pas passer à côté, ne vous inquiétez pas. Donc, il est minute euh, 32, pour une fois on ne met pas au lit, c'est bizarre. Hein. Euh, hop, ici, le foulache. Hein. Ok. Alors, peut-être que ce soit moi qui m'y mette, hein, au plus marre, euh, s'ils m'y mettent. Euh, hop. On passe Je joue en même temps la manette et au et euh, au clavier, donc c'est pas vraiment le top. celui-là tu. J'essaye de tirer au max sur ma stamina en bas. Prendre un max de ressources. On a un petit scorpion qui, qui est caché des fois là, Sous les, les petits trucs. Okay, me passe. Ah, je n'ai plus de stamina. Donc je pense que je vais pouvoir aller, aller au dodo. dos. Même ça, là, je peux pas le, le. Même ça, là, tu veux pas le ramasser Non. Ça, elle veut bien un, encore, un petit peu de stamina pour en ramasser. Hein. alors Est-ce que dans l'inventaire j'aurais quelque chose à manger? C'est quoi? Stamina plus 3, bah écoutez, hop, est-ce que ça m'a mis oh, pas beaucoup? Hein. Pas beaucoup, beaucoup. Si je remonte, bah, je l'ai ramassé Donc, on va aller au dodo. Parce que là, niveau stamina, on est à zéro. Il hein. faut quand même être honnête. On retrouve le même système dans la maison. C'est-à-dire le petit panneau qui nous dit tout. Ce coup-ci, on n'a pas de trou, il me semble, dans les murs. À moins que je dise une bêtise. Mais on n'a pas de trou à réparer. Vous vous rappelez, dans, dans my time m'a Portia, On devait réparer le plancher. Il y a des courants d'air. Non, t'es à côté du tu... lit. Oh, à côté du lit On avait des, des, des trous à réparer, etc. Donc. Euh... Là, dans celui-là, apparemment, non. Alors on est niveau 3, on s'est levé. Donc maintenant, il faut qu'on aille parler à Yann. En priorité. Au niveau de la guilde du commerce. Afin qu'on puisse recevoir notre certificat de constructeur, bien sûr vu qu'on a fait notre homocycleur petite cinématique avec une petite demoiselle qui nous met du courrier Alors vraiment, on retrouve vraiment la, la touche de panthère hein. les, les, les, les personnages sont quoi. ils sont mignons salut je suis jasmine et je, je, c'est moi qui distribue le courrier tous les jours donc on, on peut voir à gauche qu'on a fait sa connaissance donc pareil, si on, comme dans MyTame ça. si on avait, vous rappelez-vous, la photographe, euh, on, a, on pouvait poster des annonces, etc. Donc là, c'est le même système. Elle nous dit elle nous, et elle nous l'explique. Et elle nous propose aussi euh, de euh, nous, nous faire vous visiter un petit peu, on dirait, à la ville. Très bien. Donc elle travaille chez Jasmine Co., euh, qui est la, le, le, de Sandrock euh, la, la tour officielle euh, qui est maintenant ouverte euh, donc on va aller y faire un tour je pense avec elle donc on va la suivre Alors je crois qu'elle va nous faire un petit peu le tour euh, du propriétaire on va pas prendre des quêtes euh, dans cet épisode là on va faire le tour avec Jasmine Okay. Alors ici elle nous explique que c'est la maison de Monsieur et euh, Monsieur Cooper et Madame Mabel, c'est la house, la Elsie House, euh, c'est un, un des plus gros ranch qui fournit le lait pour tout le monde euh, et pas mal de stuff aussi. Donc rappelez-vous, c'est eux qui remplacent McDo, moi j'avais beaucoup aimé McDo dans My Time à Portia. Il, me manque, il va me manquer un petit peu, euh, cette petite touche d'humour, vous savez, la cabine téléphonique où on pouvait téléphoner et les développeurs nous disaient « oui, voilà, vous nous avez contacté. J'ai trouvé ça très marrant. Euh, McDo, euh, la petite ironie de McDo, notre fermier, celui qui, qui s'occupait de l'élevage, j'avais trouvé ça super sympa. Euh, donc, euh, on pourra venir ici tous les jours. Euh, et elle nous parle des vaches qui font meuf, bien sûr. Donc, c'est un des magasins les plus importants de la ville, euh, comme l'était un petit peu McDo. Chacun a des tâches bien particulières. On pourra aussi ici trouver des animaux. Euh... Entre autres. Donc, on va regarder, on va aller quand même dire bonjour à ma belle, de façon à la connaître. Alors, allez, euh, ben, c'est l'épouse la, la, de... Enfin, je sais pas, ils n'ont pas le même nom. Mais enfin, bon, c'est... Euh, bon, bienvenue à Sandrock. Je suis Mabel. Mon mari, Copper, euh, est en train de courir après un yakmel. Euh, donc, euh, un gros yakmel. Pour le ranch, euh, c'est euh, un yakmel. Je ne sais pas ce que c'est. Ça sera traduit sûrement. Euh, ça serait euh, du sud de Ophala. Donc, je pense que c'est dans leur imagination, ces animaux-là. As-tu déjà bu du lait de Yakmel avant euh, Bon, elle va m'en donner un, en fait. Euh... Et quand je le bois, il faudra que je dise Odidou voisin. D'accord, ok. On va commencer comme ça Odidou voisin. Ok. Je ne vais pas le boire tout de suite. J'ai perdu la petite qui se trouve Ouf, Je ne sais plus. Elle est, elle est par là, je crois. Là, voilà. On ira parler après à la guilde. Alors comme je vous mélange clavier et souris, des fois vous allez avoir la souris mime. Voici euh, la, la Martel, l'oasis de Martel. Euh, Monsieur Martel a été le premier euh, maire, enfin, de, de Sandrock. Et euh, elle a, elle a trouvé, donc apparemment ce serait une dame, elle a trouvé euh, cette, cette oasis il y a très longtemps. Euh, nous euh, buvons cette eau euh, et euh, nous, ne, nous, nous ne dormons pas dedans, nous ne nous baignons pas dedans. Sur le milieu, euh, tu as bien sûr la statue. de, Alors c'est Mister Peach. Euh, un jour, euh, je pense qu'il a inventé... Euh, Quelque chose de cool, je n'arrive je, je, je, je plus à traduire, je tournais très tard. Euh, alors cette grosse euh, cette, euh, cette grosse plaque d'eau, euh, cette grosse tour d'eau, euh, était quelque chose de très important pour euh, Monsieur Burgess. Apparemment on peut jeter des pièces pour faire un vœu, etc. Ça marcherait. Alors, elle me dit, est-ce que tu connais quel est le slogan officiel euh, Point d'interrogation. Euh, le, euh, le ministre Matida, euh, quand elle est venue ici, et maintenant, tout le monde dit, euh, tout, euh, le dit tout, toujours en même temps. Alors, on a le choix de, de dire un slogan conserve water, done with slogan, ou defeat the désert. En euh, conserve water Waouh yes c'est exact tu as trouvé euh, donc euh, conservateur c'est le slogan euh, nanana, nanana, voilà. il faudra qu'on qu le dise assez souvent aux gens euh, car c'est des slogans que les gens ne devraient pas oublier Pour conclure, l'Oasis Martel euh, fait partie du tour, euh, on va dire de, du tour qu que, que les, que les, euh, les gens qui, qui viennent pour visiter ne ratent pas. C'est quelque chose de très important dans la, dans, dans la ville, donc ça fait partie du, du, du, du circuit touristique. Voilà, je cherchais le mot. Euh, pour le prochain arrêt, euh, nous allons aller visiter la fabuleuse, euh, le fabuleux hall, hall de la cité. Allez, on est parti, on repart avec elle. Donc c'est bien ça, elle nous fait faire un petit peu le tour de la ville pour euh, qu'on se repère. Mais bon, même avec ça, on a du mal comme d'habitude au début. C'est un, un petit peu compliqué de savoir où se trouvent les choses. Elle est petite mais elle court vite avec son petit nounours dans le dos. Elle est, elle trouve, elle est choupie. Hein. Elle est vraiment mignonne. Alors... Voici le plus gros, le euh, ben le plus gros, la plus, euh, le plus gros, ma, la, le plus gros euh, monument. Je vais y arriver euh, de, euh, de la ville. Ma mère y a travaillé quand elle n'était pas en train de travailler dans le désert. Il euh, y a Hot and Heidi qui travaille aussi derrière la porte. Elle build euh, des, des ponts et euh, permet le, de, de level up nos maisons et les stuff. Euh... C'est pas exactement euh, le même job que toi. Quelles sont les différences Alors la prochaine, le prochain arrêt euh, sera Main Street, de, la main street de Standbox. Le, il y a le Harview Store, le, le magasin de vêtements de grande Ma Vivi, il y a le salon de Mr. Owen, rappelez-vous, dans ma et on avait les, les, les sexes euh, il y en avait un qui avait ouvert un salon de coiffure, etc. Il y a Monsieur Pablo, le pasteur, oui, euh, <coughs> tout est situé dans cette rue, euh, et si tu veux faire du shopping, c'est définitivement là qu'il faut que tu ailles. Mais il y a bien sûr des heures à respecter. Allons, bougeons maintenant. Alors, elle nous amène où Ici, on peut voir qu'on peut trouver des chevaux. Ici, il y a un autre magasin, celui d'Arvio. Il faudra faire connaissance avec tout le monde, je pense. On n'a pas le temps de parler aux villageois qu'on croise parce que la petite Yasmine, elle trotte. Hein. Elle a une petite gibol, mais elle trotte très vite. Hein. Alors, suite de notre tour. Et pour le dernier arrêt, euh, voici en fait l'église, la tour. Euh, c'est le temple en fait de recherche euh, de la ville. Donc c'est là où ils font les recherches. On avait la même chose à côté de l'école dans My Time at Portia. Donc ici, ça sera situé ici c'est euh, cette tour euh, où sera situé le centre de euh, recherche et ici on peut voir Wanted Logan, l Logan est recherché, ça a l'air d'être un vilain cow-boy bandit, on continue alors si tu viens ici tous les euh, samedi, je crois ou lundi, je ne sais plus, non c'est samedi ou dimanche, samedi dimanche, oui dimanche si tu viens ici tu pourras chanter écouter Mathilda euh, Matilda. euh Ma chanson favorite euh, et euh, parle de, de, de pêche. Tu pourras venir à un autre moment. Donc si je, je, je suis.. Euh, si je continue à suivre euh, sur la droite, je pourrais trouver le centre de recherche, mais aussi euh, le golden goes. Voilà, donc apparemment c'est l'église aussi ici. Elle me dit, elle me dit euh, cette place est vraiment très grande. Et si tu regardes autour, euh, tu vas pouvoir voir euh, un petit peu le, le tour. Enfin, le haut de la ville. Cela conclut euh, notre euh, tour euh, spécial, Jasmine. Euh, J'espère euh, te voir demain. So, euh, bien quas tu pensé euh, de ta nouvelle ville, de ta nouvelle maison. Euh, très joli oui je le pense aussi beaucoup de gens n'aiment pas cette place énormément mais euh... je pense que tu pourras te faire énormément d'amis de bons amis Si par contre on a besoin de faire de la pub etc On doit la, aller la voir Pas de problème pour le business euh, Et elle viendra Ok Donc on a euh, monté Et on a fait le, le, le tour officiel de, de Jasmine Donc Elle m'a dit Que si je partais vers la droite Je pouvais avoir une vue Je pense euh, Globale il y a plein d'endroits à voir, effectivement Oups J'espère que c'est par là, parce que je ne sais pas ah C'est vrai qu'il n'y a pas de dégâts de chute ici Allez, hop Donc nous, il faut qu'on aille parler Ah, heureusement qu'on a les petites routes en bas hein, Sur la mini-map, parce que sinon Ce serait infernal Là, il y a Mylène. On va aller lui parler. Histoire de... Elle a fait son, son petit recycleur, elle aussi. Elle ne l'a pas mis à, au même endroit que moi. Euh, elle est en train de chercher euh, comment pouvoir faire des omelettes. Parce qu'il y a Grèce. Et oui, on retrouve les envies de nos villageois. Donc, Grèce, envie d'omelettes. Ok. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'aller à pas. Ça c'était bien, j'aimais bien, je, je sautais partout, franchement. Allez. Donc on va finir la journée, puis on fera peut-être un autre épisode, on verra. Il y a beaucoup en ce moment de, déco de démo et de découvertes sur Steam euh, pendant le festival jusqu'à demain. Donc ça fait beaucoup de, de tournages. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaît. Euh, « Et salut euh, J'ai vu que tu as pu faire le recycleur et je suis sûre que c'est très bien. Euh, »« Tu as euh, ta licence de budeur, non Exact euh, Parce que sinon tu ne, tu, tu, tu ne peux pas travailler. Euh. » explorer euh, et faire les tours etc ah ça le fait rire donc si on a des questions etc on peut bien sûr venir euh, au workshop euh, de Handbook pour, euh, bah, pour consulter euh, le, le, le livre de comme je vous ai montré tout à l'heure et euh, définitivement ne me parle pas de relations euh, de build euh, ou autre euh, je suis beaucoup trop occupé pour qu'on me dérange avec trop de questions. Maintenant que tu as euh, le, le, la clé euh, basique du, de, du, du builder du désert pourquoi euh, ne pas euh, enregistrer ton, ton workshop normalement euh, C'est le major qui fait les registrations. But, mais, euh, je vous le je vous dis même en anglais. Euh, mais Mathilda euh, peut elle aussi euh, s'occuper de l'administratif, de ce genre de choses pour le moment. Euh, alors, où est-elle où, est où est le major Donc, elle, elle travaille au niveau des plantes dans euh, le désert de Fola. Euh, donc il va falloir aller la voir. Euh, il me dit, je suis sûre qu'elle est toujours en vie la pauvre. J'ai trouvé un couple de diaphragmes extra. Je vais probablement aller... Euh, et puis il dit plus rien. Mais euh, pourquoi... Euh, pourquoi je ferais cela alors qu'on peut juste les recycler euh, ne me dis pas merci donc il me les donne euh, considère cela comme un bonus de nouvel employé donc il m'a donné de nouveaux diaphragmes donc on va devoir trouver Mathilda pour se faire enregistrer Et on clôturera cet épisode sur la fin de journée. Et je verrai si j'ai le temps de vous en tourner deux ou trois de plus. On a Justice ici, peut-être qu'on peut se présenter. Non, tu veux pas Justice, tu es sûrement le nouveau constructeur. Justice, est mon nom. Et la, justi la, la Justice est mon, est mon jeu, son travail. Très bien euh, il fait partie donc euh, de, de, vous savez, de la défense civile de la ville, comme on avait euh, avec euh, My Time et Portia. Donc là, ici, on a Justice. Donc je ne sais pas où seront les deux autres. Je pense qu'ils vont être trois aussi. On verra cela. Donc on va discuter. Alors, on, on peut combattre avec eux. Vous avez vu les petits Mais on peut plus jouer à papier, pierre, ciseau à moins que ça change. Logan, euh, on a Logan aussi. qui s'occupe aussi de la justice dans la ville ici voyez on peut lui offrir un cadeau on peut se battre avec lui euh, mais on n'a plus euh, le système de papier pierre ciseau rappelez-vous c'était sympa ça moi j'aimais bien ça me faisait assez rire allez hop on va aller euh, je pars dans le mauvais sens hop on va aller parler donc pour récupérer notre euh, Notre, notre, notre diplôme en fait là. ah oh, c'est toi le nouveau builder je pense que tu sais qui est le gang machin euh, tu me fais rire ton, ton look est vraiment euh... alors je pense que lui euh, remplace le, le vilain pabou que nous avions dans ma, ma portia et tes bras ils sont si maigres euh, tu sais au moins te défendre toute seule Tu sais que le désert est vraiment ce n'est pas fait pour quelqu'un de fragile hmm, C'est décidé Je, euh, moi, Pen le magnifique, le protecteur de Sandrock euh, En 5 secondes euh, je vais prendre un... Je vais t'apprendre à te servir d'une arme et te l'offrir euh, Un combat une leçon de combat splendide. Allons-y. Ok. Peine. Tu sais quoi Je vais... Euh, T'attaquer. Je, Je vais attaquer et me protéger. Parce que sur cette place... Euh, Ouais bien parce que cette place de bulles etc enfin bon alors tu peux choisir une arme parmi celles qui sont proposées là moi je vais prendre celle-là euh, la grosse alors viens viens et attaque-moi euh, je ne veux pas euh, me battre euh, Je ne veux pas attendre pour me battre Laisse-moi voir de quoi tu es capable il faut que je trouve évidemment le bouton Ah ouais parce que là c'est vrai que c'était une, une truc assez lourd que j'avais pris. Ok euh, Tu fais, na tu fais euh, tourner euh, le L'arme autour, de tout, autour euh, Mais tu euh, Mais nous devons euh, Faire des preuves tu peux casser euh, mes défenses. Ok. Ah oui, quand je laisse... Euh, voilà. J'enchaîne en, les deux attaques, en fait. Ah oui, non, mais là, tu ne tu touches pas, moi. J'aurais dû prendre une plus petite arme, je crois. Bon, vous me direz c'est que le tutoriel, hein, mais bon, je reprendrai pas. Ah, ne me touche pas. ah euh, hop, il avait c'est fini. Alors, qu'as-tu pensé de cette leçon euh personnelle faite par le protecteur de son roc oh tu as perdu encore un que il va m'énerver lui higgins déjà était pas mal dans son genre mais on arrivait à le dompter lui je crois que hmm, ça va pas être mon grand copain du tout ok donc je pense que là on se trouve face à Mathilda bonjour elle fait très marquise. Mathilda, ministre, euh... c'est donc la ministre, pourquoi, euh, pourquoi es-tu ici euh, Tu dois être Chirel, je suis le ministre Mathilda, euh, pour la recherche de la lumière, euh, mais aussi le major Tredi. Euh, nous sommes très ex excités euh, de te voir débuter euh, ton travail de euh, constructeur à saint roch si tu es là, c'est que tu voudrais un, le passe de Yann, euh, puisque c'est Yann qui nous a légué son, son atelier. Euh, Es-tu réellement prête à être, pour enregistrer ton, ton magasin euh, Tu dois avoir choisi un nom et en être sûre et certaine, parce qu'après on ne pourra pas en changer alors, on va, va l'appeler comme je l'avais appelé dans ma taille un Portia. Cirel Shop. Confiant. Ou même j'avais appelé Chai Shop, il me semble. Très bien. Mais si tu veux changer euh, une fois le nom, tu peux. Mais en payant, tu pourras avec une carte de, pour renommer. Tu pourras à ce moment-là changer le nom de ton magasin. Félicitations constructeur, ton workshop est maintenant officiel et ouvert pour le travail à saint euh, N'oublie pas que tu dois être prête, tu dois pouvoir commencer à prendre des commissions. Pour cela, il faut que tu ailles à la guilde du commerce sur le tableau euh, récupérer des euh, quêtes. À faire par les, des, des commandes euh, que les villageois vont nous donner comme ça se passait dans My Time à Portia maintenant je ne peux pas euh, rester dans les alentours euh, j'ai des choses à faire au niveau de l'arithmétique euh, etc etc etc euh... donc ma sonne, apparemment euh, était un bon euh, buteur donc elle espère qu'on sera aussi bonne que lui comme on nous avait dit hein, qu'on soit aussi bonne que notre père euh, travail dur euh, et euh, remplit tes, tes poches d'argent euh, ne penses-tu pas elle ne laisse même pas répondre qu'elle se fait la conversation euh, ok il y aura une célébration par contre elle m'informe qu'il y aura une célébration demain normalement euh, nous avons un meeting euh, elle espère franchement euh, demain donc, où elle a invité tout le monde ainsi que les nouveaux constructeurs et elle espère vraiment qu'on sera présents. j'espère t'y voir et félicitations encore constructeurs et c'est bienvenu à ça alors on a monté euh, on a regardé correctement on a complété notre mission donc on doit regarder avec elle la lettre L, l'émission, donc on a complété, ok, donc échappe, euh, alors on doit retourner à la guide du commerce, et là je pense qu'on va récupérer notre, euh, notre autorisation, vous savez le petit cadre là qu'on avait eu, et c'est parti non, toujours pareil, je pars du mauvais côté. Va falloir se familiariser avec la ville, hein, honnêtement. Alors, pour ceux qui auraient testé déjà la démo, euh, honnêtement, si vous avez encore le temps de tester-la en chinois, c'est extra. En chinois, c'est extra. Et vous comprenez aussi facilement, vous inquiétez pas. Hein. Hey Chirelle Tu as eu le message toi aussi euh, De Yann Urgence, venez vite, n'est-ce pas Euh.. Tu ne viens pas pour l'urgence Ou tu ne sais pas de quelle urgence ah. Alors là ça va parler, parce que je l'ai testé déjà la démo, comme je vous l'ai dit au début, ça va parler très très vite, donc vous comprendrez qu'il y a une espèce, espèce d'histoire et de bagarre entre le costaud et notre cher euh, responsable de guide. Donc en gros, lui dit qu'il l'a arnaqué, etc, etc, donc... Je, je n'aurais pas le temps de tout vous traduire. Mais une chose est sûre, il y a. Un petit désaccord entre monsieur Rocky ici présent et notre donc euh, euh, chef de guilde je pense je sais plus c'est Antonio je ne sais plus le nom de, euh, de, de l'autre qui s'occupait de la guilde et qui était un petit peu euh, efféminé mais très choupinou euh, donc euh, je pense que c'est lui qui le remplace ou alors il remplace peut-être l'autre mais enfin bon je me rappelle plus trop les noms c'est un petit moment que je suis pas revenue sur ma table, ça. Donc il nous explique que euh, voilà que, que nous sommes arrivés parfaitement à temps. Euh, Monsieur Rocky est le gros bras euh, de la ville et il a une commission assez spéciale et euh, à proposer. Donc, apparemment il a passé des commandes il y a quelques temps qui n'ont pas été honorées, ça, ça a créé des problèmes. Mais maintenant que nous sommes deux, euh, et que nous avons, euh, nous avons la, nos registres de, officiels, comme quoi nous avons nos magasins, nous allons pouvoir nous occuper euh, de cela, n'est-ce pas Il a l'air un petit peu de se débarrasser sur nous du problème. Alors, Miane dit, euh, euh, oui, bien sûr. Moi, j'ai rien dit, hein. je ne me suis pas engagée. Euh, nous sommes là pour cela, n'est-ce pas, euh, Chirel euh, Ce serait ton premier gros travail hein Ariane dit euh, oui. Euh, Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous dites de cela? Très bien. Euh, tu, tu, tu, tu, tu, tu, je ne peux pas avoir meilleur jugement. Je vous souhaite bonne chance. Très bien, écoutez, bud Rocky est un des mineurs qui travaille au paradis perdu. Euh, vous savez, euh, ce sont les grosses ruines qui sont à droite euh, du euh, de ma maison. Alors, c'est à gauche quand on y va, mais c'est à droite quand on en sort. Alors, euh, là, je peux pas vous traduire. Alors, commission de deux crânes. Euh, tunnel. Alors, il y a un long tunnel. Euh, nanani On verra, là je pas pu vous le traduire. On va avancer. Donc il y, y aurait quand même des problèmes au niveau de ce ruine, donc il faut localiser les ruines perdues. Euh, les ruines, les paradis des ruines perdues. Beaucoup de mineurs y sont, n'oubliez pas cela. Normalement, euh, nous avons la charge les week-ends de, de l'accès, mais maintenant, euh, il est, euh, vous y avez accès gratuitement, simplement pour le week-end. Rappelez-vous, pour les ruines, sur Portia, le premier jour, il nous a fait un accès gratuit pour aller miner, puis après, on devait payer un petit peu tous les jours. Ça va être la même chose pour ces ruines-là. Enfin, Qu'on trouve les différentes pièces d'un dia, diagramme, <coughs> alors elle nous dit que euh, elle pense qu'il serait bien d'aller jeter un oeil à Rookie Salvage Yertz. ou regarder aussi euh, comment euh, utiliser une, une fournace, un four, quoi. Bien, euh, nous en avons fini. Et elle croit en nous parce que nous sommes les meilleurs. Super, tout va bien. Alors, en fait, elle a donné sa réponse pour moi, quoi. gonflée, la, la demoiselle. Oh, encore toi. T'ai-je pas donné euh, Non. Vous ne m'avez pas donné mon, mon, mon autorisation Alors, alors, il nous parle des commissions qui sont sur le tableau, que je ne dois pas oublier cela. Et d'être sûr de pouvoir les faire en temps et en heure. Les rocky crâne un lift, par exemple. Ok, on peut trouver tout cela sur le tableau de la guilde. Il y en a des plus urgentes que d'autres et bien sûr des plus euh, des, des, des, des des demandes qui vont vous payer plus. Ce n'est pas une nouveauté pour vous amateurs de MyTime à Portia. On se retrouve toujours avec, voilà, selon les, notre, notre niveau, selon la, la montée effectivement de notre magasin, on va pouvoir faire des quêtes euh, qui vont être de plus en plus importantes avec des commissions de plus en plus grandes. Et euh, plus on va monter notre réputation en réussissant des quêtes, plus on va pouvoir en accepter des... Des, des plus durs mais avant on avait Higgins qui était un petit peu concurrent avec nous euh, là ça a l'air d'être plutôt l'espèce de gros balèze euh, Spiderman qui, euh, qui a l'air de pas trop euh, nous aimer, on verra on n'a pas l'air d'avoir trop de rivalité avec Mian, on verra ça alors euh... ok Donc on ne peut prendre effectivement comme avant qu'une seule mission par jour. Ça, ça ne change pas. Ok, je vais lui dire que j'ai compris parce que sinon il va s'énerver parce qu'il en a marre de me parler. Euh... Ok. Alors ici, on a les commissions. Alors, est-ce qu'on peut zoomer Voilà. Alors, euh, expire dans un jour. Alors, 10 disques. Ok. Ici, expire dans un jour. Non, un jour aussi. <rire> ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils l'ont marqué, là. Une année Non. Quatre jours Alors, on me demande là, quoi, ici, de faire une une lance, ici un four, ici 10 disques, et ici écoutez, on va, on peut prendre ça, je pense que celui-là on peut le faire, par contre ici est-ce qu'on voit, oui, on, pour 118, écoutez pour commencer je pense que c'est bien, ok, et si on essaye quand même de voir finish, vous euh, voyez, je dois d'abord finir la première quête, si par exemple je venais à prendre, non pas celle-là, celle-là je ne peux pas parce que c'est comme dans my time à portia c'est une quête par jour et pas une de plus alors ici on a évidemment la caisse en haut qu'est ce qu'il y a ici avant on avait le, le tableau de classement dans my time à portia ah, on a un coffre alors hop coffre au trésor, vous savez qu'on avait à trouver dans la ville ok alors il y aura encore des coffres à trouver je pense ici aussi check cette bibliothèque nana appartient à supposer avoir des livres et elle peut voir des titres euh, comment se faire des amis et influencer les gens et gagner de l'influence sur les gens. Si vous préférez. À l'heure où je tourne cet épisode, l'anglais est un petit peu euh, comment dire, compliqué. Ouais, je crois que compliqué est le bon mot. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici Des cadeaux Ils sont tous pour Yann. Eh ben oui, c'est le départ de Yann, donc euh, ok. Par contre, je suis étonnée qu'on n'ait pas le. le, le... Ah, si, peut-être là. Ici. Voilà. Alors, il est moins mis en évidence que dans euh, My Time at Portia. Alors, le premier, évidemment, au classement, c'était Yann, mais on a pris sa relève. En deuxième, c'est Slack. En troisième, Be Wang. Yann est quatrième. Et moi, je suis cinquième. Je viens d'arriver en même temps, donc je ne peux pas être première. Mais effectivement, dans My Time comme beaucoup d'entre vous, j'avais fini première. Alors, ici, je méfié me par contre pour le mari parce que j'avais pris le docteur dans My Time J'ai eu deux petites filles avec lui et il, a, il était d'une possessivité, d'une jalousie. J'avais bien tenté de divorcer. Mais il m'avait supplié de ne pas le quitter, donc c'était, euh, il m'avait fait mal au cœur. Je n'avais pas pu, donc je vais attendre un petit peu ce coup-ci. Euh, J'attendrai avant de prendre un mari. Donc ici, donc on peut acheter des pierres, des bouquins, etc. Donc je pense que là c'est pour développer des, pour débloquer des choses et euh, des compétences sûrement. Et ici, qu'est-ce qu'on a Voilà, on peut acheter des pierres, du sable. On est au milieu de, de on peut, et on peut venir vendre. D'accord, ok. Mais écoutez, c'est pas mal déjà. Voilà. Alors. Euh, on va suivre la petite flèche jaune. Je pense qu'il faut qu'on aille, si je ne dis pas, on a des mails. Donc on va aller voir ça. Ah oui, elle nous a mis la piote, le courrier. Alors le premier courrier vient de Ma, donc elle nous offre euh, on a un petit cadeau de Ma dès notre arrivée, c'est très bien. Et on a un courrier de qui De Heidi. Ok. On n'a rien d'autre <rire> pour le moment. Donc on nous dit hein, comme dans My Time at de euh, bien euh, lire nos mails, et nos mails, nos courriers. Alors, donc on a le droit de rentrer ici pour aujourd'hui. Après, ce sera fini. Euh, bah, écoutez, on va faire ça. Alors ici, on peut casser énormément de choses. Et récupérer énormément de, de, de métal qu'on va pouvoir recycler par contre ça coûte énormément de stamina cette affaire on a trouvé un disque ce qui est pas mal Il faudra qu'on la mette en centre de recherche. Cette année-là descend très très vite à notre bar jeune là, elle, est, elle va être crevée avant la fin de la journée avec 17h. ça se casse pas allez, sois gentille euh... voilà, il y avait un petit bout qui manquait ah, c'est une grosse pile je vais pas avoir assez de salina 44 à moins que je mange les euh... cinq petits trucs qu'on m'a donné là Est-ce que je peux manger euh, ça peut-être que ça va me redonner de la stamina ah non c'est pas du tout à manger <rire> si stamina plus 6 hein. bon ça va pas remonter énorme hein, mais bon. Hop. on va manger le reste hein. et le lait il me redonne plus 6 de stamina J'ai pas assez de stamina pour... Oh, fait tomber en bas. Tout le monde est parti au plus marre, je crois. J'ai pas assez de stamina pour pouvoir continuer à faire quoi que ce soit. je vais voir si je peux me faire une arme quand même parce que j'aimerais bien commencer à taper des petits boss et il faudra qu'on fasse euh, si on fait une deuxième partie il faudra qu'on fasse effectivement notre, notre quête là alors est-ce qu'on pourrait se faire euh, une arme non il me manque du bois et des lingots non c'est pas possible alors Qu'est-ce que je peux me faire hein, au niveau euh, du livre On peut se faire la fournace et le processeur et le crâne lift. D'accord. Par contre c'est de niveau 2 le crâne lift. Hein. Euh, Basique ce niveau 6. On est plutôt niveau 1. Alors, du quartz, ok. Alors, euh, qu'est-ce qu'on aurait sur nous Alors, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut deux, euh, deux paquets de machin. Euh, et il me faut deux morceaux de bois. Et j'ai pas assez. Mmh, mmh. Je n'ai pas assez. La chasse au trésor est partie. J'ai eu une bague, hein. Hmm. alors pourquoi il veut me faire crafter 5 euh, trucs comme ça Donc, de toute façon je voulais me faire une arme hein, déjà je ne peux pas j'ai dit une stone pick je ne peux pas j'ai pas Stoneword, non, je ne peux pas, je peux pas me battre pour l'instant, à moins que je tape avec la hache. Donc, ça, il m'en faut un, je crois. Je pense que j'en avais déjà, mais. On va le mettre là. Alors, par contre, avant, quand on, quand on basculait comme ça, on ne l'avait pas qui restait dans l'inventaire. Alors. J'en ai qu'un sur deux, je passe un autre plat. Non, je veux ça moi. Soft qui nous manque alors euh, du, du bois hein, je pense euh, deux morceaux de bois ah, je n'ai plus de stamina et couper du bois euh, peut-être là parce avec un petit peu de chance Un bout de bois ils vont encore me mettre au lit de force ça c'est quelque chose que j'aimais pas ça me stressait j'étais bien lancé dans j'ai plus de stamine oui j'en ai assez alors mais après c'est vrai que bon par rapport au premier aspect euh, du jeu euh, c'est vrai que euh, voilà on se remet dans la mécanique on se remet là-dedans et c'est vrai que ouais, c'est sympa, il n'y a pas à dire quoi. Alors il me faut des wooden, wooden sticks. Alors des wooden sticks. Hop, wooden sticks, il m'en faut deux. Grate. Hop. film et on a notre petite fournace qui, euh, qui est prête donc je pense qu'on va la poser alors je ne sais pas trop où on peut la mettre là alors hop alors on peut faire des briques des lingots de pierre hein. on n'a pas de cuivre encore euh... Céramique bottle. Ok. Donc d'alamine, je pense que c'est... Alors là, c'est le fuel qu'il faut qu'on ajoute. On a zéro de fuel. Donc on peut mettre ça peut-être. Ou du bois. Ouais, du bois. On va mettre une vingtaine. Voilà. On, donc du copper, on ne peut pas. Hein, on n'a pas de, on a pas miné encore, ça non plus. Glace, on peut en faire, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment l'utilité. Ok. Par contre, ce qu'il faudrait qu'on regarde, c'est euh, notre mission. On n'a pas. Alors, euh, W. Si, je vais dans mon inventaire. Alors, en news. Hop, hop. Donc on a ouvert un petit peu Vous voyez la, la, la map là Mais c'est pas beaucoup hein. News Alors Euphola Salvage a attendu un long moment Pour avoir deux crânes euh, buildés, tatati, tatata, Mais j'ai accepté Donc il faut qu'on fasse cette quête. On a donc euh... Il veut deux euh... Deux trucs comme ça, lui. Et on devra aller porter. Euh... Alors, il faut que je refasse euh, vite fait deux, euh, deux petits objets. Comme ça. Euh, il m'en faut deux. Craft, voilà. Alors, je pense que ça, c'est bon. On va le revérifier. Alors. Cinq, il en veut. Pardon, cinq, il en manque trois alors euh... aïe j'en ai plus que il faudra que je remine pour demain sans faute, pour le lendemain sans faute là je peux plus rien faire, je n'ai plus de stamina je n'ai plus rien mis à part aller dormir et lui il veut que je bulle un crâne lift alors on va le mettre là dessus euh... par contre est-ce que le processeur hein, ne serait pas mieux en premier Processeur ça me demande quoi? Du minage. Du minage. Et euh, au niveau du crâne lift, ça me demande des briques, des cordes qu'on peut acheter à la, au commerce de la guilde. Ici, dans le recycleur, on peut se faire ça. En mettant des mechanical scrap, on peut obtenir des bearings. Ici, des pierres, on peut faire des briques. Par le recycleur, par le biais du recycleur le bois par le biais de notre de notre de notre atelier ici il faut faire des cordes au sein, oh, il faut par contre uh, log ouais on obtient des fibres par contre on peut en acheter aussi on va aller jeter un oeil à ça vite fait cordes euh, je voulais voir cordes briques alors corde briques alors ici Alors cordes Est-ce qu'on peut se faire ça On peut se faire un petit storage Mais on n'a pas de cuivre encore Au niveau des meubles hop. On peut se faire des fribres par rapport à c'est des Sin Street avec des plantes Fiber. Nous, c'est de la corde qu'il nous faut. On peut toujours pas se faire d'armes. Non. Ici, toujours rien. On n'a pas fait beaucoup. On va aller regarder euh, notre fournaise. Est-ce qu'on pourrait faire des briques avec Je ne me rappelle plus. Oui, des briques. Des briques, on a plus de pierres en fait. Alors c'était pas relié. est-ce qu'il faut que je les ai dans mon inventaire Je ne sais plus. E, euh. plutôt inventaire. Euh, non j'ai plus de briques. Hein. Mais non j'ai pas fait de stockage, donc n'importe quoi. Euh, donc je peux pas faire des briques pour le moment. Ici qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce on peut faire Alors, du métal etc donc on va en avoir besoin par contre on n'a pas de Donc on peut ajouter du bois Confirme. Alors on met un petit peu de fuel et euh, je pense qu'on avait besoin je ne sais plus ce que c'était euh, qui se faisait via le, le, le recycleur mécanical scrap qui nous donnerait des bearings alors mécanical scrap si je vais là hop e. mécanical scrap parce que j'en ai j'en ai je souhaite avoir ça est ce que je peux ça moi hein, je veux pas de, de tout bon, bah, donc on peut laisser tourner je pense il faut 8 heures hein, pour euh, voilà pour que ce soit fondu donc on va en rester là pour ce premier euh, ce premier peut-être dernier épisode de présentation, on retrouve bien effectivement toutes les mécaniques de euh, je vais éternuer <coughs> on retrouve bien toutes les mécaniques excusez-moi de euh, de my time à portion, on n'est pas trop perdu c'est vrai que j'attends quand même que le jeu sorte même si c'est un petit peu du déjà vu etc, mais bon il me tarde quand même, j'avais passé de tellement bons moments sur My Time à Portia. J'espère de tout cœur que ça va être pareil. Donc, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais la faire dormir. On me dit qu'il est tard, donc je vais la faire dormir. On en reste là pour cette vidéo. Elle aura été un petit peu longue, le temps de faire un ou deux jours. Voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une deuxième vidéo dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous vous attendiez à ça si vous avez joué à MyTime ça. est-ce que vous attendiez à ça ou est-ce que vous aussi euh, vous êtes déçu euh... Je vais save. Ici. Euh, bah, confirme. Bah oui, elle vient de sauvegarder. Donc, euh, quand je vous dis qu'il est tard. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à me dire hein, exactement ce que vous avez pensé euh, de, de la démo, si vous avez joué. Euh, dites-moi si vous, vous attendiez vous aussi à ça ou pas euh, si vous attendiez à mieux si ça vous hype autant que MyTime m'apporte ça, pourquoi, etc je serais curieuse de savoir vous, comment vous voyez cette démo euh, mais je vous le redis je ne dis pas que c'est un mauvais jeu, bien au contraire il me tarde à moi aussi qu'il sorte euh, je vous l'avais dit hein. J'avais pas hésité à faire la, la, la vidéo, à, à vous mettre la vidéo sur YouTube du trailer dès qu'il était sorti. Euh, mais euh, vraiment, ça me hypait énormément. J'étais là, waouh, ça va être cool, on est dans le désert, machin. Puis, je sais pas, là, avec la démo, euh, j'ai eu... Alors, est-ce que c'était un moment de fatigue avec la chaleur ou quoi Je ne sais pas. Euh, J'attends, en tout cas, la sortie du jeu. Je ferai peut-être, si j'ai la possibilité, d'autres épisodes. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me mettre vos retours si vous avez fait la démo complètement... Euh, N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, moins plu. Euh, est-ce que vous attendiez à ça Enfin voilà, dites-moi tout ce que vous pensez sur MyTime at Sandrock en commentaire, parce que ça m'intéresse énormément d'avoir votre idée. Vous, les joueurs de My Time à Portia, est-ce que vous êtes plus euh, hypé par celui-ci que vous l'avez été sur My Time à Portia euh, Est-ce que vous attendiez à mieux ou est-ce que c'est mieux que ce que vous attendiez Voilà. Dites-moi tout ça, c'est un sujet à débattre. En tout cas, je vous fais plein de bibi, plein zouzous. Je verrai si j'ai le temps de vous faire un autre épisode, mais celui-là a été assez long, je pense. Euh, je verrai si j'ai le temps de vous refaire un épisode euh, pour voir un petit peu plus de choses. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera très vite sur ce plein bibi, plein zouzous. Et reposez-vous bien, bye bye.